Après celui de la région, c'est l'heure de la mise à jour du plan du métro parisien. Dans cette version de janvier 2023, le prolongement de la 12 au nord est maintenant ouvert et a été mis en trait plein. Concernant les nouveautés, on voit l'apparition du prolongement de la ligne 11 à l'est, indiqué pour fin 2023, alors qu'entre-temps, nous avons appris que l'ouverture est maintenant prévue pour le printemps 2024. Cette extension n'affiche qu'une seule station avant de sortir du cadre. Ma petite théorie, c'est que le plan sera prochainement recadré. En effet, actuellement, le schéma est cadré au nord par le T1 et à l'ouest par le T2. Ce n'est pas impossible qu'à l'avenir, la boucle de la ligne 15 du métro serve de limite, sous réserve de s'étendre un peu plus à l'est et de garder le T1 au nord. Dernière nouveauté du plan, le RERE jusqu'à la Défense, et avec un oubli de taille puisque la garde de la Porte Maillot n'y existe tout simplement pas, alors qu'elle est bien présente sur la version Île-de-France. Mais je dis tout cela en passant.